suite à mon déballage de la nouvelle Skagen Falster Gen 6, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de la comparer ou du moins de vous montrer un petit peu visuellement les différences entre la Skagen et la Fossil. J'ai les deux, bien entendu, voilà, dans les mains. Je vous disais que j'attends euh, que Wear OS 3 soit disponible sur la Skagen afin de, euh, bah, de vous faire le test. Parce que, vous allez voir, c'est exactement pratiquement la même chose. Euh, c'est enfin, voilà, une version différente au niveau du design de la Fossil. Dans cette vidéo, je vous montre un petit peu les deux Côte à côte, on regarde les différences au niveau des caractéristiques techniques, s'il y en a. Ça va être assez rapide, ça va être une petite vidéo d'une petite poignée de minutes. Mais au moins, vous saurez laquelle vous préférez. C'est parti <truits> Je vous le disais en introduction, il n'y a pas beaucoup de différences déjà concernant le prix on est sur les deux montres sur un prix qui va démarrer à 299 euros pour la skagen c'est voilà cette version avec un bracelet en silicone qui ressemble un petit peu à du cuir cette version est du coup disponible à 299 euros et même les autres versions avec bracelet en métal sont disponibles à 299 euros la fossile cette version en silicone est disponible à 299 euros et la version en métal est disponible à, à partir de 329 euros donc sur le prix pas de différence au niveau du design c'est ce qui nous intéresse, hein, c'est la différence entre les deux. montres. Car oui, déjà, on a une différence au niveau de la taille, car la fossile a un cadran de 44 mm. 44 mm, je vous le rendu sur, sur mon poignet, c'est, on va dire, une taille maintenant qui est devenue de plus en plus standard. La Skagen, elle, est plus minimaliste, plus compacte, parce qu'elle a un cadran de 41 mm. Néanmoins, au-delà de cette taille de cadran, on a la même taille d'écran. Sur les deux modèles, on est sur un écran d'1,28 pouces AMOLED 416 par 416 pixels. On aura donc une impression d'écran un peu plus borderless ou surtout d'un cadran bah, plus fin sur la Skagen que sur la Fossil. C'est vraiment pour moi deux designs différents. C'est surtout le design hein, qui va vous séparer quel monde vous préférez. La Skagen est vraiment très minimaliste alors que la Fossil est un peu plus robuste, un peu plus étoffée. Oui, car... Sur la Skagen on va retrouver trois boutons hein, sur le côté comme sur la Fossil mais plutôt simple et rien entre les boutons alors que sur la Fossil vous voyez bah voilà, c'est plus étoffé, le cadran est plus robuste, on a des finitions différentes et on a bien entendu sur les deux montres le bouton rotatif. Donc là dessus c'est vraiment le design qui va changer, à l'arrière on a le même arrière avec la même connexion de charge qui va permettre de la charge rapide. Les bracelets sont aussi très similaires. Et on a un bracelet de 22 mm sur la fossile contre 20 mm sur la Skagen. Au-delà de ça, vraiment, vous allez voir, tout est pareil. On va parler des caractéristiques techniques. Oui, car en gros, ce qu'il y a dans la fossile, bah, ça y est dans la Skagen. On va avoir sur les deux un microphone, un haut-parleur. On va avoir le Snapdragon 4100+. On va avoir 1Go de RAM, 8Go de stockage. On va avoir le Bluetooth 5.0, le GPS intégré, le NFC, le Wi-Fi, un accéléromètre, un altimètre, un capteur de lumière ambiante, un... une boussole, un capteur de SPO2, un capteur de fréquence cardiaque. Bref, je vous le disais, c'est exactement la même chose. C'est la même chose de tout point de vue. Niveau autonomie... The cat parce que de toute façon la consommation est pareille parce que c'est le même écran c'est exactement la même chose au même prix donc là vous allez vraiment avoir une version plus minimaliste au niveau du design sur la Skagen que sur la Fossil donc votre choix va se faire là dessus seulement c'est pour ça que je vous disais que ce comparatif va être vraiment très rapide parce que en gros la Skagen Falster Gen 6 reprend l'ADN de la marque Skagen avec ce qu'il y a dans la Fossil à vous de voir laquelle vous préférez à vous de voir laquelle correspondrait le mieux à votre poignet. Dans tous les cas, Wear OS 3 n'est pas disponible Ni sur l'un, ni sur l'autre Et je pense que quand il sera disponible, il sera disponible sur les deux en même temps Normalement c'est le premier trimestre hein, 2022 ou premier semestre Il faut que je vous reconfirme ça Dès que Wear OS 3 sera disponible Sur la Skagen ou sur la Fossil hein, bah, Je vous le ferai le test sur la Skagen parce que comme je vous disais C'est la même chose et au moins Ça ne fera pas avoir deux tests de la Fossil Sur la chaîne, bien entendu Après je vous comparerai la Fossil Avec bah, la TicWatch qui aura Wear OS 3 Avec la Samsung, bref Bref, dès que tout Wear OS 3 sera débloqué bah, sur les autres montres hors Samsung, je vous ferai bah, mon classement de la meilleure montre Wear OS 3 2022. Merci d'avoir regardé cette courte vidéo. Si vous avez d'autres questions sur euh, une de ces deux montres, n'hésitez pas à aller sur le Discord, il y a une petite rubrique où on vous donne un petit texte à remplir un petit template en disant vos besoins pourquoi, avec quel budget, etc. Et lorsque vous faites cette demande, et bah, je l'analyse ou quelqu'un de la communauté l'analyse et on vous propose les meilleures montres qui vous correspondent En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond Bon, vive High Tech, merci et à bientôt sur ma chaîne.